premier décan dans votre horoscope de cette semaine et eh bien euh, en ce qui vous concerne en tout cas c'est une bonne planète qui vous rend visite c'est vénus enfin elle vous rend pas visite à vous hein. elle, elle rentre en gémeaux mais c'est l'un de vos amis et donc vous allez lui ouvrir grand euh, votre porte d'autant plus que euh, c'est une vénus très convivial, très complice, euh, très, euh, comment dire, euh, prime sautière, vous voyez, spontanée. Donc, euh, vous rencontrerez des gens, vous les inviterez spontanément chez vous, ou c'est eux qui vous diront, oh, bah, viens boire un coup à la maison, ou il y aura une ambiance sympathique et... Euh, euh, vous voyez, où on, on, on, on communique plus facilement les uns avec les autres, euh, et donc si vous êtes en couple ce sera la même chose hein, avec votre chéri, vous vous parlerez davantage, vous serez d'accord sur tous les sujets, il n'y aura pas du tout de climat euh, de dispute comme il y a pu y avoir euh, les semaines passées quand Mars était en dissonance avec vous et que vous n'étiez pas de très bonne humeur. Là, au contraire, avec cette position de Vénus, vous serez bon alors vraiment d'une humeur de rêve et essayez de rester comme ça. Hein. Bélier deuxième e décan dans votre horoscope de cette semaine, donc euh malheureusement vous êtes moins bien servi que le premier er décan, je vous explique pourquoi. Euh, Mars progresse euh, en Cancer, donc déjà c'est un signe euh, qui est, euh, comment dire, très touchy comme disent les anglais, très sensible, susceptible, irritable, euh, le fait que Mars il soit, euh, rajoute forcément à ce côté extrêmement sensible et susceptible. Or, il euh, y a un problème supplémentaire qui se rajoute avec l'opposition que Mars va former avec Saturne. Donc c'est un frein puissant. Euh, mais en même temps vous voulez accélérer, vous voyez c'est... Euh, vous appuyez sur le frein et sur l'accélérateur en même temps, hein, puisque euh, Mars est l'accélérateur et Saturne est bien entendu le frein, le frein, le, les freins venant de l'extérieur, hein, et vous en bon bélier, euh, c'est vous qui appuyez euh, sur l'accélérateur, qui vous voudriez que les choses aillent plus vite, euh, vous trouviez plus vite du travail, que vous terminiez plus vite un travail, que on cesse de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein? Euh, pour ça, hein, le, la meilleure chose à faire c'est de rester zen, surtout pas euh, essayer de forcer les choses parce que contre Saturne vous ne pouvez rien, c'est un mur, <rire> c'est un mur solide. Donc euh, alors soit vous contournez l'obstacle, ce qui n'est pas euh, du tout euh, impossible, mais il faut réfléchir, trouver des solutions. Euh, soit vous attendez sagement que ça passe, et ça va passer puisque Mars ne va pas rester, euh, ne, ne stationne pas, elle avance, elle progresse et euh, d'ici quelques jours ce sera terminé. Troisième e décan dans votre horoscope de cette semaine, malheureusement il n'y a rien. <rire> Quand je dis rien, non, il n'y a pas rien, vous avez le soleil commence à entrer en aspect avec vous, mais d'abord Bon c'est le Soleil en Gémeaux, euh, comme tous les ans, hein, c'est quelque chose que vous connaissez, euh, qui est répétitif, euh, de manière... Euh, donc euh, hein, tous les 12 mois, le Soleil en Gémeaux vient faire un aspect, et un bon aspect d'ailleurs, avec vous. Donc euh, bon, vous me direz oh, mais il se passe rien de spécial, et vous aurez euh, probablement raison sauf que vous serez peut-être euh, beaucoup plus engageant euh, euh, que d'habitude, plus vous communiquerez plus facilement, euh, vous vous ferez des, des relations, des clients, euh, bon tout ça restant assez léger euh, dans le domaine euh, du possible et non pas du concret. Hein? On, là on est plus euh, dans le, le ce que vous allez penser, qui pourrait arriver, etc. Mais vous penserez donc de manière positive, et ça, ça ne peut que euh, être une bonne chose. Il peut y avoir aussi avec euh, ce Soleil euh, en Gémeaux, euh, c'est le signe des petits déplacements, hein, c'est le signe de Mercure. Donc euh, vous pouvez avoir, vous déplacer, que ce soit pour votre travail ou pour le plaisir. Hein. Vous pouvez partir en week-end par exemple chez des amis, euh, bon tout ça, ou, ou aller euh, vous, faire une grande balade quelque part en forêt, dans la campagne. Tout ça, ça s'apparente à des déplacements avec une notion de plaisir. De bonnes journées, vendredi là et samedi avec la lune en lyon. Donc vous aurez de bonnes raisons d'être content de vous, d'être fier. Euh, euh, D'ailleurs on vous fera certainement un compliment qui vous fera très plaisir. Mais de votre côté, vous serez aussi assez flatteur parce que vous sentirez, il hein? faut toujours écouter votre instinct, vous sentirez que ceux qui sont autour de vous, ou une personne en particulier, a besoin que vous lui fassiez des compliments parce que il ou elle n'est pas très sûr, euh, euh, manque un peu d'assurance, donc euh, vous avez une bonne nature, vous, vous êtes quelqu'un de, de généreux, vous, vous savez bien communiquer, donc vous lui direz ce qu'il faut pour euh, hein, lui donner un petit peu plus de force, parce que de la force vous en avez.